Mais et ça, c'est aussi pour ça que j'ai aussi ces quelques, quelques créations qu'on a mis en avant, ouais. euh, l'hologramme. J'ai mmh. les gamins qui passent, ils sortent des toilettes. Ouais. Il ah, y a un papillon là, il est dans une boîte. Ah non, c'est plus, un... bah, plus un papillon, maintenant c'est euh, un colibri. Ils s'approchent, ils regardent, ils sont étonnés, euh, euh, ils se demandent comment ça fonctionne. Et là, tac, du coup, tu as, t as des, des choses comme ça qui vont t'interpeller et qui vont t'amener à vouloir comprendre comment ça marche. Le jeu de LED là, c'est une course de LED, tu appuies sur un bouton le plus vite possible, ça fait avancer une lumière. C'est ludique, euh, bah, tu vois, les deux petits là, ça fait une heure et demie qu'ils jouent, euh, on a à les décrocher. Euh, mais à côté de ça, du coup, ça permet qu'ils qu regardent ce qu'il y a autour. Euh, qu en fait, à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on a programmé, euh, qui ne coûte pas très cher, qui pourrait venir faire... On a des petits robots, euh, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est un, un, un membre des petits débrouillards qui a créé ça. Ça s'appelle le petit bot. Le petit bot, c'est un robot qui coûte moins de 15 euros. Dedans, il y a de l'électronique pour, pour une quinzaine d'euros. Donc ça, on va pouvoir, avec des enfants fabriquer ce robot avec... Euh, voilà, c'est une boîte de beurre. C'est des bouchons de bouteilles. Euh... C'est a... de la récup. Après, l'idée n'est pas forcément qu'il fasse que de la récup. Mais en tout cas, nous, on va faire un atelier, où on va créer ce robot avec les enfants, ils vont pouvoir repartir avec. Ce robot, il génère du wifi Tu connectes ton ordinateur au robot, et derrière, tu peux le téléguider grâce à une interface, mais tu peux aussi le programmer. Avec un logiciel où tu vas lui dire, tu avances de tant de pas, tu tournes de temps de pas, et donc tu le mets dans un labyrinthe, et avec les enfants, on va essayer de construire le programme pour le faire sortir. Et ce programme, c'est juste des briques. Donc c'est une, une initiation à la programmation. Et après, si on veut aller plus loin, on peut leur apprendre à le programmer, euh, la carte électronique qui est dedans. Et du coup, là, tu passes sur du langage de programmation qui est un peu plus complexe. Donc Du coup, en fonction de ce que tu veux, bah, c'est un outil qui va pouvoir permettre d'initier, de... de de tâtonner sur de la programmation ou d'aller un peu plus loin. Et puis après, euh, on peut arriver sur des, des, des choses un peu plus finies où, en gros, ils vont revenir au Fab Lab pour créer, améliorer leur robot. Alors, je ne l'ai pas là, mais j'en ai un où j'ai rajouté un bras robotique euh, articulé. Et tout ça, c'est... En fait, ton robot, tu as, as un kit de base qui coûte pas cher, puis après, tu peux rajouter des choses, l'améliorer et lui faire faire plein de choses. Trop bien. Pour pas cher. Ouais. Comme ça, c'est accessible à tous. Ouais, ouais, ouais, Parce que ça fait partie aussi de, de, ouais, de l'état d'esprit des petits, des moyens, d'aller faire des actions aussi pour d'amener la culture scientifique là où elle ne pas pour les jeunes euh, ou les moins jeunes qui, euh, ouais, pour qui c'est quelque chose de plus ou moins d'inaccessible. Et en fait, la science, c'est pour tout le monde, par tout le monde. N'importe qui peut faire des choses, découvrir des choses. On a des enfants, des adultes qui vont partager, qui ont des idées qui sont des fois mauvais à l'école mais en fait en animation on découvre que euh, en fait ils savent plein de trucs, ils sont curieux de plein de choses, c'est juste des fois les méthodes qui, qui font qui leur conviennent pas et donc euh, voilà il en faut pour tout le monde et je pense que notre euh, pédagogie bah, elle marche avec certains peut-être pas avec tout le monde non plus mais euh, mais du coup au final on arrive à trouver des, des biais, des choses à fabriquer ou, euh, ou des expériences à faire pour que euh, pour rendre la science accessible à tous et, et ludique